Chapitre 37. Section 9. 1. Voici une autre vision, la seconde vision de sagesse, la vision qu'Enoch, fils de Jared, fils de Malaléel, fils de Cainan, fils d'Enoche, fils de Seth, fils d'Adam. C'est là le commencement de cette sagesse, que j'ai reçue pour expliquer et faire savoir à ceux qui habitent la terre. Écoutez donc et comprenez les choses saintes que je viens vous révéler, en présence du Seigneur des Esprits. Ceux qui existèrent avant nous ont regardé le ministère de la parole comme un de leurs devoirs. 2. Et nous, qui venons après eux, nous ne mettons aucun empêchement à la prédication de la sagesse, mais jamais jusqu'à ce jour, il n'a été donné à personne ce qui m'a été donné à moi, la sagesse selon mon entendement, et dans la mesure du bon plaisir de Dieu. Ce que j'ai reçu de lui est vraiment une portion de la vie éternelle. 3. Cette sagesse était formulée dans trois paraboles, que je me suis fait un devoir d'annoncer aux habitants de ce monde.